Ça y est, quand grand jour est arrivé Comment ça Bah ta période d'essai vient de finir, là du coup euh, t'as le droit à ton premier téléphone professionnel. Cool, merci. Bon je te laisse le configurer et puis t'as toutes les procédures sur l'intra aussi. Hein. Allez ciao Moi bon, sinon toi ça va en ce moment Quand t'as pas ta guitare dans les mains t'as l'air euh, différent. Ouais bah il a bien le taf et, et la musique genre c'est cool mais... Euh, mais j'ai personne avec qui partager quoi que ce soit. Quoi. Mais t'as pas des trucs genre Snapchat Enfin les gens partagent tout et n'importe quoi, tu, sais, tu pourrais mettre tes euh, concerts, euh, puis qui sait, tu pourrais peut-être trouver la femme de ta vie. Ouais non mais à ce compte là, enfin tu vois, autant autant installer Tinder. Ouais non, Tinder ça m'angoisse. Enfin je sais pas tu les vois là, tous ces mecs en train de slider à gauche, à droite pour valider des meufs. L'angoisse quoi. Ouais je sais pas, je t'avoue, je sais pas trop quoi faire. Au pire essaye, tu verras bien. Ouais. Bon allez, je m'arrache. Allez, tu frère. Ciao! Ah, trop cool, t'es là-dessus maintenant? Qu'est-ce que tu deviens? Non, ouais, mais t'as dû te planter le numéro parce que on se connaît pas du tout. Mais c'est pas Anthony de Digitaléon? Ah non, Anthony a démissionné il y a deux mois et j'ai dû récupérer son téléphone sûrement. Je viens de sortir du métro et euh, j'ai eu ce que vous devez avoir hein, déjà eu une fois dans votre vie, à savoir, euh, à savoir ce moment d'extra-lucidité, que euh, voilà, tout le monde est pareil, tout le monde prend le métro, tout le monde pense à des choses, mais personne n'en fait rien en fait. Personne se dit putain, euh, je vais écrire là-dessus et euh, je vais dire ce que je pense, c'est important. Ça pour dire qu'il euh, faut le faire, c'est le moment quand on a ces moments d'extra lucidité, c'est le moment de les mettre sur papier et de, de le dire. On est tous des putains de génies dans notre genre et ceux qui ne l'ouvrent pas ou qui ne le disent pas, bah, ça reste des gens normaux. Donc euh, dites ce que vous pensez au moment où vous le pensez, euh, écrivez-le et euh, ça fera avancer euh, plein de gens. Insomnie, enfin, je suis en pleine insomnie là, je suis sûr que c'est à cause de la pleine lune. Je suis dans le même cas. Bon bah si on est debout tous les deux, on peut peut-être discuter, non Tu fais quoi toi dans la vie euh, Là, ça fait bientôt 4 mois que je suis euh, commercial chez Digitaléo. Ouais, mais je veux dire, tu fais quoi en dehors de ton travail euh, Comme c'est pas vraiment le taf qui nous définit au final Ah bah là, on vient de monter un petit groupe de, de folk indie avec des potes. Et, euh, je sais pas si on arrivera un jour à en vivre, mais en tout cas, c'est toujours sympa de se retrouver euh, bah, le week-end pour jouer, tout simplement. C'est chouette ça, enfin. Moi, tu t'investis dans quelque chose qui te plaît vraiment je sais que quand je fais ça ça me fait vraiment vraiment du bien ben, je suis complètement d'accord je viens de voir tu viens c'est une pièce de théâtre je suis sûr que t'aimerais trop je vais faire un nouveau dessin t'en penses quoi tu fais quoi là je suis en train de composer une chanson là. petit sandwich au KLM. Tu trouves pas ça bizarre Ça fait deux mois qu'on discute non-stop et... On s'est jamais rencontrés. Si, j'avoue que c'est un peu bizarre. Surtout que j'ai l'impression de te connaître depuis déjà trop longtemps. C'est pareil. Souvent j'imagine que t'es là, à côté de moi. Ben du coup ça te dit qu'on se rejoigne au café en bas de chez moi, genre maintenant Ok, j'arrive. Je suis content de t'avoir rencontré. Yo, tu deviens quoi Ça fait mille ans qu'on s'est pas capté. Je suis même pas sûr de reconnaître ton visage. Ouais, je suis désolé. Avec le taf, je pas mal occupé. Mais bon, si tu veux, on se fait une soirée bientôt. T'as zousé d'accord Le règlement a pas trop changé depuis qu'elle passe tout son temps chez toi Déjà, fré beauvoir j'invite pas qui je veux chez moi. Ouais, tu me tiens au jus. C'est toi, demain soir Ah oh bah non, moi demain je voulais finir mon dessin, puis le mettre en couleur et tout. Ouais, mais je vois jamais Xavier, genre on pourrait inviter des gens, ce sera cool. Ouais, ok, si tu veux. J'achèterai du martini. Mais par contre, le lendemain, on se met vraiment un autre truc. Enfin, moi je finis mon dessin, et puis bah tu peux faire de la guitare. Ouais, je vais essayer de faire ça. Non, mais dis pas que tu vas essayer, fais-le. Ouais, mais ça va, j'ai juste un peu la flemme, mais oui, enfin, je... on va faire ça. Okay. Ouais, t'en as plus rien à faire quoi. Enfin, je sais pas, depuis qu'on est ensemble, t'es là <rire> sur le canapé, tu fais rien. Euh... Parce qu'on est en ensemble maintenant. Genre, toi, t'es putain d'étiquette tout le temps. Genre... Ok, non, mais là, tu joues sur les mots quoi. Enfin, je sais pas, tu justifies ton comportement avec tes doutes là, tu te focalises ouais, ouais. là-dessus et écoute, du coup, tu fais rien. Moi, je veux juste passer une bonne soirée en fait. Du coup, si tu veux ça, on en parle demain. Mais pour l'instant, ça va faire. Ok, on en parlera demain, ouais. De quoi tu parles, c'est fini Je veux plus continuer comme ça. Tu me dis ça comme ça, là, par message Bah c'est le meilleur moment, non, tu trouves pas Genre, je voulais pas attendre que tu reviennes, j'avais je... besoin de le dire maintenant. Attends, là, je comprends pas, qu'est-ce qui te prend Bah ça fait un petit bout de temps que j'y pense et... Genre, j'ai beaucoup d'insécurité sur nous deux et... et... ça me bloque, je fais plus de musique, euh, je passe mon temps sur le canapé... Et... La journée, bah, je suis à staff de merde et... Et finalement, bah, le peu de temps libre que j'ai, bah, je le passe avec toi et et on fait rien. Ben, sors, enfin je, je sais pas, vois tes amis, j'ai pas envie de te rassurer tout le temps sur ce que tu dois faire, enfin, moi aussi je suis une personne à part entière, avec mes problèmes, mes trucs à gérer, mais tu t'es mis dans cette situation tout seul. Non mais je sais que c'est pas forcément toi et, et que t'as raison, mais j'ai besoin qu'on déconstruise tout ça pour, pour que moi je puisse avancer. Du coup, le, là, c'est terminé, on fait nos vies chacun de nos côtés ben, je pense honnêtement que c'est la meilleure chose pour nous deux. Tu vas me manquer. Toi aussi.